Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à Inkscape. On va voir comment réaliser ce type d'illustration. Donc c'est si une demande euh, qui m'a été faite. Donc pour cela, je vais aller dans Fichier nouveau. Voilà, on va importer donc notre modèle. Fichier, importer. Il sera téléchargé en bas de la vidéo. Ouvrir, incorporer. Je vais tout de suite faire apparaître la fenêtre objet, comme d'habitude, pour voir un petit peu comment Inkscape structure les différents éléments. Donc là, on a un calque 1. Dans ce calque 1, on a un... On a incorporé donc notre image importée. On va renommer ce calque 1. On va l'appeler modèle. Voilà, J'appuie sur entrer pour valider. Je vais diminuer l'opacité de ce modèle à 50%. Donc, hop ici. Je tape 50%. Je valide. Je verrouille ce calque. Je clique ici sur le petit plus. Alors moi, j'ai un petit bug. Mais là, j'ai un plus et puis là, j'ai un moins. Donc, le plus permet d'ajouter un calque que je vais appeler Illus. Voilà. Je valide. Donc, pensez à avoir bien ici le calque Illus sélectionné pour pouvoir donc euh, travailler dessus. Donc pour zoomer, on peut cliquer sur la molette de la souris. Également, on a les touches plus et moins du, cla du clavier pour zoomer et dézoomer. Et pour se déplacer dans notre document, je clique sur la molette, je reste appuyé, je déplace. Voilà. Donc Ceci étant dit, on va faire la petite auréole ici. Donc je sélectionne l'outil créer des cercles, des ellipses et des arcs. Donc je clique. Je mets à peu près à cet endroit-là. Je clique, je glisse. Voilà, pour réaliser un premier cercle. Je vais supprimer le fond. Je vais réduire la taille du contour. Donc euh, clic droit, on va mettre à 1. Ou alors on peut se mettre ici, vous voyez, et puis avec la molette, on fait glisser. Donc là, voilà, j'ai réduit euh, les 0.1, ça ira très bien. Donc je zoome en cliquant sur la molette. Je sélectionne l'outil sélectionner et transformer les objets. Le raccourci, on voit que c'est euh, S, mais c'est également F1. Moi, j'aime bien utiliser F1, c'est un vieux raccourci. Voilà, je positionne donc correctement ce premier cercle. Je le duplique. Alors pour dupliquer, CTRL-D, ou on clique là-dessus, voilà. Je vais réduire... Ici, la taille. J'en profite pour appuyer sur la touche « Shift » pour que bah, le cercle se réduise par rapport à son centre, enfin l'ellipse, voilà, comme ceci. Je fais la même chose ici, je clique sur la petite flèche en appuyant sur « Shift », ce qui me permet de faire mon auréole. Et on va utiliser ici, Donc on va sélectionner les deux objets, alors deux possibilités, soit on fait un rectangle de sélection, soit on clique sur un premier objet, on appuie sur « Shift » et on peut additionner comme ça le deuxième. On a bien les deux objets sélectionnés qui sont là, on voit ici, et on va dans « chemin et on va faire exclusion et maintenant si on met une petite couleur on va mettre la, la, la même couleur alors avec la pipette je clique sur la pipette et je récupère la couleur qui est là par contre étant donné que j'ai mon modèle à 50% le fond a récupéré la couleur avec une opacité à 50 donc on va double cliquer sur la vous voyez sur la petite couleur qui est là je double clique ce qui m'ouvre la fenêtre fond et contour on voit ici euh, l'opacité ou l'alpha à 50% on se met ici, et on clique, on glisse, ce qui passe l'opacité à 100%. Voilà. Maintenant, on peut augmenter le contour. Je vais mettre un, un contour à 1, ça devrait être pas mal. Euh, peut-être un 25, c'est peut-être mieux. Ou un 50. Ouais, c'est pas mal. Allez, on va dire que ça, c'est bon. On va maintenant passer à la réalisation du petit cœur. Donc, pour le petit cœur, je vais sélectionner l'outil créer des courbes de Bézier. Donc, je clique dessus. Donc, le raccourci, c'est B. Mais c'est également F6. Alors, c'est pas, c'était pas F6, c'est Shift F6. Donc là, le raccourci le plus facile, c'est B comme Bézier. Donc je clique ici, je fais un deuxième point à cet endroit-là, puis un deuxième point en bas. Voilà, je fais également un point ici et un point là. Donc ça fait une, structure, une figure relativement simple avec quatre nœuds, tout simplement. L'avantage d'avoir fait ça, c'est que je me mets ici. Vous voyez, j'ai une petite main qui apparaît. Je vais pouvoir cliquer glisser et comme ça venir modifier ma ligne. De façon en fait, à obtenir très facilement un cœur. Voilà, ici je me mets là, je déplace, je mets à cet endroit là je clique, je glisse. Alors là, il faut changer la nature du nœud pour éviter d'avoir une comment dirais-je une courbe qui ne soit pas jolie. Donc je sélectionne ce nœud, puis je vais cliquer là-dessus. Pour rendre le nœud euh, si, euh, pas symétrique, je vais le rendre doux ici. Voilà. Ce qui en fait a tendance à aligner les deux poignées. Je suis sûr que là j'ai une belle courbe. Donc je fais la même chose ici, hop, je déplace. Voilà. Alors on peut jouer également sur les poignets, hein. ça dépend, donc là je sélectionne ce nœud, soit on joue un peu sur les poignets, mais le mieux c'est de cliquer là-dessus pour le rendre doux. Voilà maintenant on peut ajuster les poignets, de façon à respecter le, au plus possible le, le cœur qui est derrière. Hein. Donc là voilà, c'est facile encore, là ce qu'on va faire, on va, on va faire cette petite figure, alors... Une petite astuce pour euh, aller un peu plus vite et pour que ce soit éventuellement modifiable facilement, moi ce que je vais utiliser c'est tout simplement l'outil courbe de Bézier. donc je vais faire une sorte de petit pic comme ceci, Voilà. que je vais dupliquer, donc on a vu que dupliquer on pouvait faire euh, CTRL D, comme ça maintenant j'ai deux objets, Alors, je vais refaire apparaître la fenêtre objet, donc j'ai un premier objet ici, un deuxième là, je vais décaler, courber un petit peu dans ce sens là, cet objet, voilà, et celui-là je vais le courber un petit peu dans l'autre sens. Voilà maintenant quand je sélectionne ces deux objets, que je les combine, chemin combiné, donc CTRL-K, que j'ajoute interpoler les sous-chemins, que j'augmente, on voit que il ben, y a une transition, donc c'est ce que je souhaite en fait, avoir une petite transition. On va mettre une dizaine. On va ajouter un effet qui s'appelle « courbé ». Donc, je clique ici sur le petit « plus ». Je cherche « courbé ». Voilà, qui est là. Je clique ici, de façon à modifier la courbe. Ici, je viens de déplacer mes objets. Voilà. hop. Je clique, je glisse. Comme ceci. Alors, je peux rajouter éventuellement un nœud ici. Je double-clique. Vous voyez, sur la ligne verte, c'est pas très visible. Mais là, il y a une petite ligne verte. Si je double-clique... Je rajoute un nœud que je peux maintenant venir déformer. Enfin déplacer, pardon. Donc on voit que je n'ai pas mis assez d'objets. Donc je reclique sur interpoler les sous-chemins, puis j'augmente comme ça. On va dire que ce n'est pas trop mal, peut-être encore 15. Maintenant je sélectionne courbé, je clique là-dessus, je sélectionne un nœud. Alors ce nœud, je vais le déplacer comme ceci. Hop. Alors, on va dire que ce n'est pas trop mal. Voilà donc maintenant on a donc cette petite partie avec les, les petites dents avec différentes hauteurs et puis avec une, une déformation qui est sympathique. On va maintenant réaliser ben, ces deux objets là, ben, c'est tout simplement une ellipse. Voilà. Que je vais venir donc modifier en faisant une petite rotation donc avec l'outil sélectionner et transformer. Je clique sur mon objet, j'ai les flèches, je clique sur la flèche et en appuyant sur Ctrl, j'ai un incrément de 15 en 15. Donc là en fait je fais une petite rotation de 45 degrés. Alors l'information est en bas ici. Vous regardez lorsque vous faites des petites rotations, on a l'information sur le degré de rotation. Donc là, j'étais à 45. Alors vous voyez, euh, j'ai vais un peu vite. Donc si je clique une autre fois sur cet objet, j'ai les flèches ici qui me permettent de, de redimensionnement, de redimensionner donc mon objet. Voilà, donc je place correctement, je duplique (Ctrl D). Je le placer ici, et puis j'appuie sur la flèche en appuyant sur CTRL et sur SHIFT, de façon à ce que mon objet grandisse par rapport donc à son centre. Voilà. Donc là, j'ai mes deux cercles. Je vais supprimer le fond, et puis je vais mettre un contour. Un contour à 0.25, ça devrait être pas mal. On s'occupera de mettre les couleurs après. Maintenant, je vais faire donc ce, cette petite, euh, ce petit objet là, tout simplement avec l'outil courbe de Bézier, Donc B. Donc je fais une première ligne ici une autre là, et puis une dernière que je vais mettre là. J'appuie sur Entrée pour valider. Je sélectionne l'outil éditer les nœuds ici. Alors le raccourci c'est N ou F2. Hop. Voilà. Donc comme tout à l'heure, on sélectionne ce nœud, on le rend doux en cliquant là-dessus. On joue maintenant avec les poignets. On déplace le nœud. Ah, c'est pas mal. CTRL A, ça permet de sélectionner tous les nœuds et puis éventuellement de d'avoir les poignées qui sont affichées. Là, je vais le déplacer un peu. Voilà, c'est pas trop mal. Je sélectionne l'outil courbe de Bézier, donc B, je clique bien sur le nœud là, vous voyez quand je suis bien dessus, il devient rouge, je clique. Je vais faire 1 2 3 4 nœuds, je viens refermer ma forme ici. Hop. Je vais sélectionner donc ici mon cœur, je vais dupliquer cet objet. Vous voyez, donc j'ai sélectionné c'est le pass 1068, je le duplique, CTRL D. Alors éventuellement pour dupliquer, on peut faire un clic droit ici et puis faire dupliquer. Voilà, donc mon objet vient se placer tout en haut, le nouvel objet, donc c'est un nouveau cœur. Je vais mettre une couleur pour que vous puissiez bien le voir. Je sélectionne cette forme que j'ai créée, je vais le mettre en violet. Et je veux l'intersection entre ces deux formes. Donc pour cela j'appuie sur SHIFT, j'ai bien sélectionné les deux objets. Et je vais dans le chemin et je fais intersection, on voit que c'est CTRL petite étoile ce qui permet donc d'obtenir juste cette forme-là. Je vais supprimer le fond. Voilà. On va pouvoir maintenant mettre le, le cœur en, en couleur. Donc ici, on va mettre la couleur euh, rouge. Voilà. Ici et ici, je vais mettre une couleur blanche. Je vais supprimer le contour. Donc je clique sur la croix avec la molette. Là, ce sera une couleur blanche avec une opacité à 50%. Donc ici, je vais mettre 50. J'appuie sur Entrée pour valider. Je n'oublie pas d'enlever le contour. Je clique sur la croix avec la molette, voilà. Ici, c'est déjà d'avoir la couleur noire sans contour, voilà. C'est de sélectionner tous ces objets, avec Shift, de les grouper, Ctrl-G, voilà. Donc je vais créer mon clone, et maintenant, mon clone va me permettre de faire une découpe. Donc je sélectionne mon clone, je sélectionne mon groupe, là, que j'ai créé, en appuyant sur Shift. Voilà, j'ai sélectionné les deux, et je vais faire un clic droit, et je vais faire une découpe. Voilà, comme ça, j'ai tous mes objets comme... qui sont bien... Avec son bien comme il faut. Je sélectionne encore euh, mon cœur. Je vais le dupliquer cette fois-ci. Alors dupliquer, c'est ici. Je vais supprimer le fond et augmenter le contour. Voilà. Je vais peut-être mettre par exemple à 2 euh, Je veux avoir une petite pointe. Alors pour cela, je vais faire apparaître la fenêtre fond et contour en cliquant là-dessus ou on peut double-cliquer sur la couleur comme on a vu, ou le raccourci c'est CTRL-SHIFT-F. Ici on va choisir terminaison carrée, on va mettre 8, voilà 8 c'est bon. Vous voyez donc on a obtenu une petite pointe. Donc on n'oublie pas d'enregistrer notre document, fichier enregistré, on va l'appeler cœur, enregistrer. On va maintenant voir comment réaliser l'aile, pour cela je vais sélectionner l'outil courbe de Bézier. donc je clique dessus. Avant je peux éventuellement masquer ici le cœur, et l'auréole, voilà. Donc avec l'outil courbe de Bézier, on va faire un premier nœud ici. On va faire un deuxième à cet endroit-là à peu près. Et puis à chaque endroit où, euh, vous voyez, on a une petite pointe, on va rajouter donc un nœud. Donc à chaque fois, je clique. Hop. Voilà, et je viens fermer ma forme en me mettant bien sur le nœud. Là, vous voyez, il devient rouge. Je clique et j'ai une forme fermée. Je sélectionne l'outil d'éditer les nœuds. Je me mets à cet endroit-là, je clique, je glisse, voilà, pour faire les petites plumes, tranquillement. Hop. Voilà, je mets au milieu, je clique, je glisse. Voilà, ici, je déplace, comme ceci. Alors, je vais changer la nature du nœud, je vais le rendre doux en cliquant là-dessus. Hop. Comme ceci. Alors, si je fais CTRL-A, vous voyez, j'ai les poignées qui apparaissent, et on peut éventuellement venir retravailler les éléments avec les poignées. Comme ceci. Donc là j'ai changé la nature du nœud avec CTRL et en cliquant sur le nœud, vous voyez, je suis passé d'un losange à un petit carré, c'est-à-dire que j'ai changé la nature du nœud. Au lieu de passer par là, on peut tout simplement cliquer sur le nœud et on change sa nature. On va maintenant réaliser euh, ces petites lignes là. Donc avec l'outil euh, courbe de Bézier. Donc j'appuie sur B, je fais donc un premier segment ici. Donc il n'y a que deux nœuds, j'appuie sur Entrée pour valider. Je vais faire l'autre ici. J'appuie sur Entrée pour valider. Par contre, là, ce que je vais faire, je vais appuyer sur Shift de façon à additionner des autres segments dans ce même euh, dans ce même calque objet. Là, vous voyez. Donc, j'ai Shift appuyé, j'appuie sur Entrée, et il n'y a pas de nouveau calque objet qui est créé. Tous ces objets-là seront sur le même calque objet. Voilà. Je vais maintenant pouvoir les déplacer. Tac, tac, tac. Alors, pourquoi j'ai fait ça. En fait, ça me permet d'appliquer maintenant un effet de chemin, chemin, effet de chemin, voilà. Je clique sur le petit plus, euh, motif suivant chemin, alors je vais aller un peu vite. Donc on a une petite zone de recherche. Si je tape motif suivant le chemin, voilà, c'est ce que je souhaite. Bah, euh, Inkscape me le sélectionne. Je clique dessus, voilà, le motif suivant un chemin est ajouté. Et maintenant, il va falloir créer le motif. Alors le motif pour le créer, on sélectionne l'outil courbe de Bézier. on va tout simplement faire une petite flèche, donc je clique pour faire un premier nœud, j'appuie sur CTRL pour rester bien à la verticale, voilà, je vais maintenant faire un nœud ici, et je viens fermer ma forme, voilà ça fait comme une petite flèche, donc cette petite flèche je vais la copier, donc c'est cette forme là que je vais venir coller à cet endroit là, et vous voyez donc, j'ai bien, alors c'est dans le mauvais sens, j'ai bien une flèche, et ce qui me permet d'avoir quelque chose de, de plus sympa, donc avec l'outil courbe de Bézier, on va inverser le sens, de ces différents euh, segments donc pour cela je vais sélectionner ces nœuds et je vais dans chemin et je fais inverser. Le raccourci c'est CTRL R, il n'a pas écrit mais CTRL R permet d'inverser le sens et comme ça c'est dans le bon sens on va pouvoir mettre un fond noir et pas de contour donc on supprime le contour en cliquant sur euh, la croix avec la molette de la souris. Voilà et puis là on a un petit cercle, un petit cercle blanc qui va nous permettre d'augmenter ou de, de diminuer la taille du motif. Voilà donc ça c'est fait. Et pour cet objet-là, en fait, je vais lui créer un motif particulier euh, avec l'outil courbe de Bézier. Donc, je vais faire un premier nœud, un deuxième. Donc, j'appuie sur Ctrl pour rester bien à l'horizontale. Et je vais fermer cette forme. Voilà. Donc, on a une ligne. Sauf qu'on va pouvoir, avec l'outil d'éditer les nœuds, venir créer notre petite forme ici. Et ici, ce nœud, on va le rendre symétrique. Voilà. Comme ceci. Voilà. C'est pas mal. Donc, c'est cette forme-là. Copier. On va venir copier sur, coller sur cet effet chemin. Donc motif suivant un chemin, on va venir le coller ici. Alors toujours c'est mal orienté. Donc CTRL-R, on inverse le sens du chemin. Fond noir, pas de contour. On augmente un peu. Voilà, ce qui permet d'avoir ici un arrondi et puis là une belle petite pointe. <rire> voilà. Donc ça c'est fait, on n'oublie pas d'enregistrer. CTRL-S. Euh, ici je vais peut-être augmenter l'épaisseur. Clic droit, je vais peut-être passer à 0,75. 0,5, c'est pas mal. Donc là, maintenant, on va faire ces petites plumes. Alors, toujours l'outil courbe de Bézier. Hop. Voilà, j'appuie sur Entrée pour valider. Outil éditer les nœuds, F2 ou N. On déplace, voilà, ici, notre segment. On se met au milieu de la ligne. Voilà, pour faire notre petite plume. Voilà, CTRL-A, on a les poignées, on peut maintenant s'amuser un petit peu plus pour affiner les formes. Éventuellement, on peut double-cliquer, vous voyez là, si on a besoin d'un nouveau nœud, pour éventuellement pouvoir juste affiner un peu plus, pour éventuellement agrandir à cet endroit-là. Donc là, ce sera en fait un fond blanc, le fond blanc de nos plumes, et sans contour, et on va venir dupliquer cet objet, donc CTRL-D, on fait un clic droit là-dessus, on fait dupliquer. Et cet objet va avoir essentiellement le contour. Donc je clique ici avec la molette pour avoir le contour, mais pas de fond. On va venir ici briser en cliquant là-dessus. On va appliquer un effet de chemin. C'est le même que tout à l'heure. Donc chemin, effet de chemin, petit plus, c'est motif suivant, un chemin. Voilà. Et là, on va tout simplement appliquer euh, un petit cercle. Donc on n'oublie pas de convertir le cercle en chemin. Je copie, copier, et je vais coller. Voilà, donc je vais mettre un fond et je supprime le contour, on peut réduire comme ça, voilà. Alors ce qui permet, on a vu, d'avoir donc une petite pointe ici et puis quelque chose de plus arrondi à cet endroit-là. Voilà, c'est pas trop mal. On va grouper ces deux objets, donc avec le fond blanc et le contour noir, grouper. Maintenant ce qui nous reste à faire, c'est tout simplement euh, les zones un petit peu ombrées. On va sélectionner, vous voyez cet objet, on va le dupliquer, CTRL-D, on va lui mettre une couleur grise. Je sélectionne l'outil éditer les nœuds, je vais augmenter son épaisseur, voilà. Je vais venir sélectionner tous ces nœuds puis les déplacer comme ceci. Et on va déplacer cet objet derrière, tout simplement en cliquant là-dessus, de façon à ce qu'il soit derrière les lignes noires. Je fais la même chose pour cet objet là, je duplique. Je lui mets une couleur grise. Outil éditer les nœuds, je vais le déplacer, je vais peut-être agrandir un peu, hop. On va le mettre derrière. Voilà, c'est pas mal. Et puis là, pour faire euh, l'ombre grise, eh bien, je vais sélectionner, vous voyez, avec l'outil ce qui permet de sélectionner directement ma forme avec mon fond blanc que je duplique. CTRL-D. Par contre, <rire> il a été dupliqué dans mon groupe. Alors moi, ce que je veux, c'est le sortir de mon groupe. Donc je vais le couper et je vais le coller sur place. Édition coller sur place. Voilà. Et je vais mettre donc la couleur grise à 20 par contre je vais lui mettre un contour également donc je clique ici sur le contour gris, j'augmente l'épaisseur, je vais je mettre à 2 par exemple et je vais le placer derrière, tac, tac, derrière toutes les formes, Là, je vais déplacer pour que ce soit derrière ma forme, je vais peut-être venir ajouter un nœud ici, voilà c'est pas mal, également je vais rentrer ça à l'intérieur, voilà, donc on n'oublie pas ici de mettre une couleur blanche. Alors là, si on souhaite euh, avoir vraiment des, des petites pointes partout, il existe un effet de chemin qui est assez intéressant à connaître. Alors chemin, effet de chemin. C'est contour fuselé. Je clique dessus. Et vous voyez, on a bien des belles petites pointes. Par contre, on perd le fond. Alors il faut dupliquer notre objet là. Donc comme tout à l'heure, avoir un objet pour le fond et un objet pour le contour. Donc je duplique mon objet. Et je, le et je supprime donc son, son effet de chemin, et je mets une couleur blanche. Hop, et puis je le place à arrière-plan. Je refais apparaître la fenêtre objet. Voilà, donc là j'ai un objet pour le contour avec les pointes, et puis un objet avec la couleur blanche. On va maintenant pouvoir sélectionner tout notre objet, là, puis le grouper, CTRL-G, de façon à avoir donc L une L. Voilà, je valide. Je vais pouvoir faire apparaître mon cœur et mon auréole. Je sélectionne mon objet, je vais créer un clone, hop. Je lui fais un petit retournement horizontal en cliquant là-dessus. Voilà. Je vais placer donc mon aile derrière et puis celle-là aussi à l'arrière-plan. Voilà pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.